Bonjour, donc je m'appelle Raphaël Herbin et je suis enseignante à l'Université d'Aix-Marseille. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la discrétisation des équations aux dérivés partiels avec un petit, euh, des petits commentaires sur pourquoi et comment. Alors, je, euh, une équation aux dérivés partiels, qu'est-ce que c'est ben, C'est une équation, comme le nom l'indique. Et euh, cette équation, elle fait intervenir comme inconnue une fonction. Et cette fonction, elle a plusieurs variables. Alors là, j'ai pris une fonction qui a deux variables. Euh, donc, le, ici, le. Le, la dérivée partielle en X, eh c'est la limite du taux d'accroissement, c'est ce que vous avez appris quand vous étiez petit, mais ça peut aussi être la limite d'un quotient différentiel centré, ça c'est aussi important quand on fait de l'approximation numérique. Alors une, un exemple simple, c'est l'équation de la chaleur stationnaire. Donc euh, on introduit l'opérateur Laplacien qui est la somme des dérivées partielles secondes de U, et l'équation de la chaleur stationnaire s'écrit moins Laplacien U égale F. Alors, il faut bien voir que ça, ça s'écrit en tout point d'un domaine oméga inclus dans R2, ce qui veut dire qu'en en fait, on a une infinité d'inconnus, puisque les inconnus sont les U de XY pour tout point XY de R, de, de, du domaine oméga. Puis, il faut rajouter les conditions limites sur le, sur le bord du domaine pour que le problème soit bien posé. Alors, pourquoi on veut discrétiser bah Comme je viens de le dire, en fait, on a une, euh, un nombre infini d'inconnus et ce n'est pas très facile à calculer. Alors, il y a des cas simples où on sait calculer à l'aide de fonctions simples la solution de l'équation aux dérivées partielles, mais dans la plupart des cas, on ne sait pas. Donc, on veut se ramener, un des buts, c'est de se ramener à un système de dimension finie pour que ce soit plus facile à résoudre. Alors, dans le cas de l'équation de la chaleur, euh, le système auquel on, euh, on aboutit est un système assez simple, puisque c'est un système linéaire et on a existence et unicité juste par le théorème. Euh, Durand, donc le miracle de la dimension finie c'est magnifique euh, par contre euh, alors l'intérêt donc c'est le calcul de valeurs approchées de la solution donc ça c'est simple dans le cas de l'équation de la chaleur on a un autre but en fait qui a été euh, qui, qui est souvent derrière euh, cette discrétisation c'est l'étude mathématique du système en dimension finie pour obtenir des résultats sur euh, le système continu alors c'est moins c'est moins souvent reconnu alors comment on discrétise bon, une première idée c'est de dire bon, mon inconnu c'est une fonction donc elle vit dans un espace de dimension infinie donc cet espace eh bien, je vais l'approcher par un espace de dimension finie et l'inconnu discrète va vivre dans cet espace de dimension finie Alors, une façon de faire c'est par exemple de choisir un espace qui est inclus dans V et qui est engendré par des fonctions simples c'est le cas de ce qu'on appelle la méthode de Ritz-Galerkin qui date du début du XXe, ou des éléments finis qui sont en fait une adaptation de cette méthode assez rusée alors, une autre, une autre façon, c'est de discrétiser le domaine euh, d'étude Et d'ailleurs, c'est une façon dont on peut aussi obtenir euh, l'espace de dimension finie. Donc, on, a, on applique une grille sur le domaine d'études. Et sur cette grille, en fait, euh, on a deux points de vue différents qui sont euh, la méthode des différences finies, où on écrit l'équation point par point sur euh, chaque, chaque, chaque point des, de la grille, ce qui donne donc N équations, si on a N points. Où la méthode des volumes finis. La méthode des volumes finis, elle, elle s'intéresse en fait à la forme intégrée de l'équation différentielle. Donc au lieu d'avoir une équation dérivée partielle d'ordre 2, on va avoir des, des dérivés d'ordre 1. Et on va écrire le, le bilan sur, sur chaque maille, ce qui va aussi donner une équation. Après, il faut encore euh, discrétiser cette équation. Ça, c'est un exemple historique qui est dû à, à, au mathématicien anglais Richardson. Donc il a effectué en 1910 par différence finie. Le calcul de la contrainte dans le barrage d'Aswan, qui a été construit à la fin du 19e siècle, euh, le Old Aswan Bridge, parce qu'il y en a un new. Et euh, il a fait ça à l'aide de l'équation biharmonique. Il a discrétisé cette équation avec des différences finies. Il a obtenu un système linéaire qu'il a résolu à la main, parce qu'en 1910, les ordinateurs n'existaient pas. Et là, vous avez donc le dessin historique de. de de Richardson, où il montre les points de discrétisation et à chaque point, il donne la valeur de la contrainte. Et ça a été vérifié, c'est assez précis. Alors, dans le cas des maillages non cartésiens, ben, on ne peut pas utiliser la méthode des différences finies, donc on utilise les méthodes des volumes finis, comme je vous ai dit, par euh, la, la discrétisation de la forme bilan des flux, et, euh, ou la méthode des éléments finis, qui en fait s'appuie sur la discrétisation d'une forme faible, que je n'ai pas vraiment le temps d'expliquer dans le cadre des cinq minutes. Bon, une fois qu'on a discrétisé, on, appelle, on obtient ce qu'on appelle un schéma numérique. Donc, Je vous ai dit qu'il y avait un certain nombre de questions d'études mathématiques, existence, estimation. Il y a aussi la question de l'estimation d'erreur, mais pour ça, il faut connaître l'unicité de la solution, de l'équation continue. Et puis, les deux questions auxquelles je ne vais pas m'intéresser, mais qui sont aussi passionnantes, c'est 1, l'algorithme de résolution du système discret et 2, la programmation sur ordinateur et donc la production du code. Merci.